Bonjour les amis donc je vais essayer de prendre des trades d'ici donc euh, sur cette configuration. Donc vous voyez le marché est allé d'un côté à l'autre donc aujourd'hui de ce profil, vous voyez comment se situe le profil aujourd'hui. Vous voyez on est le 14 décembre 2022 donc on a une single print ici avec la lettre J donc ce que j'aimerais faire c'est prendre le trade dans l'autre sens. Donc si on regarde ici ce qu'a fait le marché donc vous voyez il est descendu ici jusqu'à 4012.75. Là il remonte donc j'aimerais qu'il se retourne, s'il se retourne j'aimerais prendre le trades. Vous voyez mes stochastiques ici qui sont hauts en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Donc s'il pouvait se retourner et refaire tout ce mouvement inverse et eh bien ça ferait un bon trade. Donc, ce matin j'ai fait une bêtise donc j'avais fait des tests hier, euh, avec 5 euh, contrats euh, d'entrée et là euh, c'était sur un compte démo donc là ça, je me suis amusé donc hier après-midi. Le problème c'est que j'avais laissé ma configuration donc là ce matin lorsque j'ai pris un trade donc euh, ici euh, ben, je me suis pris 500, plus de 500 dollars euh, de perte d'un coup. Donc je suis vite sorti euh, parce que ça partait dans le mauvais sens. Je me suis rendu compte que j'avais 5 contrats d'ouvert donc faites attention ne faites pas ça. Donc j'ai un petit peu, j'ai travaillé ce matin donc pour faire des trades pour récupérer ça. Là je suis encore à 175 de perte. Donc vous voyez donc 837 dollars de perte, 662 de gains. Donc j'ai encore un petit peu à, à mouliner pour compenser ça. Donc si je pouvais prendre ce trade dans, dans le sens inverse là, ce serait vite résolu, je serais vite en positif. Donc voilà la situation. Donc on attend que le marché se retourne. Donc là il monte encore pour le moment. Donc on regarde ici. Donc vous voyez j'ai mon carnet d'ordre, j'ai mon footprint sur un autre écran donc j'ai euh, mon market profile et j'ai mes, mes bougies avec Ekenashi en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Donc ce que j'attends maintenant c'est un retournement sur le 1 minute sans se faire piéger parce que vous voyez il peut y avoir des faux retournements ici donc des petites respirations. Donc on attend et on essaye de prendre le meilleur mouvement, s'il arrive bien sûr. Donc là, il faut observer ça. Alors, est-ce qu'il va descendre plus bas? Je vais descendre à 425, là on est à 525, 537, je descends à 437, je laisse une marge de 100. il continue de descendre pour le moment, oui c'est bon ça. 550 donc je descends à 450. Donc c'est vraiment, euh, il nous a fait une descente en une fois, pas mal, pas mal donc il faut voir ici J'arrive, euh, mon stochastique 5 minutes arrive vers le bas là, donc là c'est déjà plus lourd. Euh... Bon il l'a il il a fait ici aussi, hein, vous voyez il, il a continué de descendre. Mais bon on peut s'attendre à une, à une réaction quand même. On peut s'attendre à une réaction. Oui il peut descendre d'un coup, il peut aller toucher mon que profite ici aussi, donc là je suis combien 575, descend descends à 475 ici. Voilà. Et là malgré les, les contrats ici, il continue de descendre, 587. Allez, on descend à 487. Soyons fous. Et on voit apparaître mon Tech Profit ici. Donc, où sont mes... Où sont mes bougies Non. C'est pas ça. Elles sont ici voilà voilà voilà et là ça devient, regardez on est on est bas hein, et on a fait tout d'un coup ici et là mon stochastique 5 minutes il est très bas, hein, il est très bas ici, le 15 il, il diminue aussi, il baisse aussi le 15 là, voyez, alors on y est presque, un très beau trait. Hein, là, je suis quand même très content. trouve Même plus mon ah, il est là. Voilà, je suis à 625, donc je descends 525. Mais oui, monsieur, voilà, je descends là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre jusqu'à mon tech profit. Je vais même le baisser s'il veut descendre. Voilà, 637, 537, voilà s'il veut descendre plus bas, moi ça me convient. Donc là on est sur le, la ligne rouge, c'est le plus bas, donc il a, qu'il a atteint. Donc euh, bah s'il veut descendre plus bas, moi je suis d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord, je peux même le mettre plus bas, pas de soucis. Allez, tu descends, voilà. Alors voilà, s'il si continue de descendre ben on, on va l'accompagner, je suis à 550, c'est joli hein, quand on voit un trait comme ça qu'on l'a pris au-dessus, on peut être content. Et vous voyez mon stochastique une minute, ben il est resté plat il est resté plat toute la, toute la descente depuis ici. Vous voyez Depuis ici il a fait tout ça en étant bas mon stochastique une minute. Vous voyez Donc important de noter ça. Qu'est-ce que ça dit ici 625, ah, il remonte un tout petit peu là. pas encore de bougies verte qui apparaissent en une minute. J'ai beaucoup beaucoup de rouge ici à droite. Hein. J'ai beaucoup de rouge mais ça va encore. Là, à mon avis, ouais, ça y est, j'ai une bougie verte 600 587. Bon, allez, je vais sortir. Je sors. 560. Voilà je suis sorti, ben, je suis en positif de 387.50 donc c'est bien. Un beau trade, je suis content, voyez. Oui. Après bon il peut encore descendre mais bon euh, on peut quand même être satisfait de, de ce trade-là. Vous voyez stochastique qui remonte un petit peu ici sur le 1 minute, le 5 minutes on est en bas donc on a fait un beau trade ici. Voilà une belle petite démonstration, à très bientôt.